Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment se connecter à un serveur MySQL ou MariaDB avec un programme écrit en Java. Alors, euh, donc pour, le, pour la manip, là, on a besoin d'avoir un serveur MySQL qui fonctionne, il faut connaître les codes d'accès à ce serveur MySQL. Il faut également avoir le connecteur Java qui permet d'accéder à MySQL. Moi, sur ma machine, ce connecteur, il est installé dans C standalone euh, Java lib et, euh, et voilà. Donc, c'est le connecteur 5.1.45. Donc, euh, on en aura besoin tout à l'heure. Hein. Ensuite, au niveau du source, je ne vais pas tout retaper à la main. Donc, j'ai un fichier euh, version.java, donc euh, qui permet de connaître la version euh, euh, d'un serveur MySQL auquel on s'est connecté. Donc, ce, ce fichier, cette classe version. Elle est dans un package donc fr.cfi.demo. Donc maintenant ce qu'on va regarder c'est comment paramétrer notre application Java sous NetBeans, afin d'accéder à notre serveur de base de données. Donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle application Java. Voilà. Là, on va l'appeler comment ben, On va l'appeler vers version. Moi je crée toujours mes applications un dossier qui s'appelle CDemo. Euh, la main classe on va la créer. Alors on va lui mettre en préfixe le nom de notre package. Donc euh, fr.cfi.demo. Et donc on crée notre, euh, notre classe. Donc voilà, Donc, ici on a notre, euh, notre version, hein, notre euh, notre classe version avec notre package alors nous ce qu'on va faire plutôt que de tout retaper donc je récupère mon exemple donc je copie tout je copie tout ici et je colle tout donc voilà donc j'ai mon je suis bien dans le bon package ça s'appelle bien version euh, pour la forme je suis un petit run hein. ça peut encore marcher mais on va voir ce que ça donne donc voilà donc là ce qu'il me dit c'est on a un problème de driver pour, euh, pour ici essayer de se, de se connecter. Alors la première chose qu'on va faire, c'est on va rajouter parmi les bibliothèques. Là, je fais un clic droit, on va aller rajouter le jar qui contient donc qui est situé dans sur mon PC dans c standalone Java lib. Donc on va rajouter ce jar là qui contient donc euh, le code qui est nécessaire à la connexion à serveur euh, SQL. Ouvrir. Voilà, donc la bibliothèque, elle est là. Alors maintenant, si j'essaie je, à nouveau de relancer, je vais avoir toujours une erreur, mais plus même type d'erreur. Alors voilà, il me dit qu'il y a un problème de link failure. Alors voilà, bon, il y a eu un timeout. En gros, on a, dit, on a essayé de se connecter, on n'a pas précisé le Ni user, ni password un peu compliqué pour réussir à, à se connecter. Alors nous, notre euh, notre euh, notre connexion a se fait vers un serveur. Donc moi pour, euh, pour le TP, donc ça c'est l'adresse IP du serveur. Euh, L'utilisateur c'est Bobby et son mot de passe c'est ok ok. Voilà. Donc là on a l'autre, le port. Donc ça c'est le port par défaut 3306. Ça c'est euh, donc l'URL qu'on fournit. Euh, au driver sql de java pour pouvoir se, se connecter hein. donc l'URL, user password et euh, si tout se passe bien on va faire un select version donc pour avoir la version de notre euh, notre serveur donc on va réessayer de faire fonctionner ça donc là voilà et là au oh, miracle donc on a ici le texte version qui s'affiche suivi de du résultat de cette requête sql donc, qui m'indique la version de mon serveur euh, euh, MariaDB. Euh, au niveau du code, bon, alors après, évidemment, si, euh, admettons, on fait une, une faute de frappe, au lieu de taper euh, Bobby, on tape, par exemple, Gunnarsson. une petite faute de frappe. Hein, si on essaie de relancer, voilà, on va avoir une erreur. Alors, comme on n'a on a pas géré ça comme des cochons, on va récupérer... Euh, euh, donc un message, donc là où on nous dit access denied for the user, donc accès impossible pour Gunnarsson, et donc l'adresse IP qui est ici, hein, évidemment c'est pas l'adresse IP du serveur, c'est l'adresse IP de notre euh, de notre machine, hein, à partir de laquelle on cherche à se connecter, donc moi je suis, on en dit là il est en 0.46, et donc l'utilisateur Gunnarsson, il n'a ben, il pas le droit de se connecter euh, à notre base de données, euh, à notre serveur de, de données, il n'y a pas d'utilisateur. On va rester avec Bobby pour la forme. Et donc, voilà, en se connectant avec Bobby et bon mot de passe, on obtient les informations, on a donc réussi à créer notre programme en Java, qui utilise euh, la, le jar euh, donc de connexion à MySQL, et euh, donc ceci de manière distante, ce n'est pas un poste, est, on n'est pas en local, on a réussi une, à obtenir une première information. Donc, euh, de notre serveur MariaDB. Ceci à, par, après, à partir de, je vais y arriver, à partir de notre programme écrit en Java. Donc, euh, on est super content. On a tout réussi. Donc, euh, bah sur ce, euh, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous dis euh, à la prochaine fois. Au revoir.